permettre de ceux qui ne font rien, ben, de faire quelque chose. Avoir plus euh, d'engagement euh, et être aussi, aussi, aussi euh, aidé financièrement. Bon, après ça, ils disent qu'ils ne font rien pour les jeunes. Et puis là, on m'a appelé et tout. Puis voilà quoi, là, je suis très heureux pour ça. Hein. Ce lundi 20 décembre, 26 jeunes recrues du service civique ont été reçus à la mairie de Cap-Esterbello pour une cérémonie d'accueil. Dans le cadre du déploiement du service civique sur l'ensemble de l'archipel, le président de région Harry Chalus a répondu à l'invitation de Jean-Philippe Courtois, maire de cap bélo Vous allez être jugé donc par, les, par vos tuteurs, par les agents du service, mais vous allez aussi être jugé par vos femmes enfin, qui vont, je l'espère, voir au, au travers donc, de, de ces jours, de ces semaines, qui vont passer une évolution dans votre comportement et aussi dans votre capacité demain à devenir.. Donc, euh, des agents matin, midi soir sur les réseaux sociaux, il y a des choses pour les jeunes. On a budgetisé une somme importante pour accompagner les jeunes Guadeloupéens. Soyez motivés. Pas de si comme ça, à ici, dans maintenant. nous sommes pour la bougie, nous sommes amis à disposition. À cette occasion, le président de région a rappelé son engagement pour le déploiement du service civique dans les communes pour la session 2021-2023 au bénéfice de 800 jeunes. Une convention bilatérale avec la ville de cap est signée. Elle officialise la prise en charge de l'indemnité complémentaire des jeunes en service civique. À la fin de la cérémonie, une surprise attend ces nouvelles recrues. Avant de partir, je vous inscrire pour le permis de conduire. C'est un ce vous apporte Dans euh, euh, euh, l'attente de ces jeunes, on veut vraiment leur dire que c'est un premier pied à l'étrier, mais que derrière cela... Il faut aller plus loin en formation, en création d'entreprise. Et c'est pour cette raison que j'ai même proposé, j'ai vu une bonne vingtaine qui n'ont pas le permis de conduire, que la région va les accompagner tout de suite. Vous voyez, ça fait cinq ans qu'on parle du permis de conduire. Une bonne vingtaine de jeunes n'est ne même pas au courant qu'il y a le permis de conduire. Donc il faut les accompagner dans chaque commune. Je crois que demain, nous sommes au Lamantin. Nous ferons passer ce message. Faire comprendre nos jeunes qu'il y a effectivement un début, mais qu'il faut avoir de, de l'engagement, de la motivation. Pour pouvoir aller de l'avant, créer leur entreprise et faire leur, leur carrière. Il y a de la possibilité. J'ai vu des jeunes vraiment motivés aujourd'hui à Capesterre. Donc, avec l'État, avec la commune de Capesterre, on va les accompagner. Et J'ai même souhaité qu'ils créent une association de cette promotion de décembre 2021 pour qu'on puisse les suivre. Faire des réunions avec ces jeunes et venir euh, euh, les motiver. Ce que nous présentons aujourd'hui, ce sont des mois de travail. Euh, ce sont des dispositifs qui sont lancés pour, pour l'EPEC depuis près d'un an et demi. Et nous avons la réponse au mois de janvier. Effectivement, il y a eu une crise, mais euh, ces réponses sont aussi là. Face aux engagements des élus, ces jeunes guadeloupéens engagés pour une période de 8 mois font preuve d'une grande motivation. Au lieu de rester assis là, je vais faire quelque chose pendant 8 mois. Et après, on va que je vais faire après. Euh, euh, oui, justement, il paye le il paye les permis, c'est Chalus. Donc là, je vais faire mon dossier là-haut. -là. Je trouve ça super, par contre. Ça, c'est super. Ouais. En fait, c'est une nouvelle expérience pour moi. Je suis contente. Ça me permettra de découvrir qu ce que la région et la mairie nous offrent. Et ça me permettra aussi euh, d'acquérir de, de nouvelles compétences. Pour moi, c'est bien parce qu'en fait, ça aide beaucoup de jeunes et ça les, ça les encourage à continuer en fait. Les jeunes qui veulent pas, mais quand ils vont voir, ça va les pousser à faire en fait. Donc c'est très bien, moi je suis très contente.